Bonsoir à la famille, avec plaisir d'entrer la carrière pour capable puisse vous montrer une nouvelle émission. On est donc le 27 mai 2022. Moi, mais allez, mes amis, dans Jean il là dans le pays d'Haïti. Nous pense que ben, c'était toujours évident pour que moi, je coure. Mais écoutez, il bon problème. Quel est le problème Et moi, je ou pas réaliser rien. Moi, arrêter, Le ouais, c'est crime sous crime. Donc, ça veut dire... Tout les côtés sont problème. Mais ouais, si pays que le bon? Non, pas pris, Mais pour moi, courir comme ça même, parce que tu as toujours aimé en joie. Non, parce que quand moi, je n'ai des de comme ça, Et eh bien, c'est comme aller au tombeau aussi vite. Est-ce que nous comprenons? Parce que chaque jour qui passe, c'est un petit calme à où faire en plus vers le tombeau. Alors, c'est parti pour les infos, parce que nous connaissons plus l'information Nous avons deux informations plus invité du jour, parce que à notre première émission, il y a toujours l'invité du jour. C'est concernant Central à 1 qui a posté Claudie Moïse. C'est un jeune garçon, moun localité à Thibault Plage, commune mi en balai, Levé jeune assassiné à coute manchette, matin jeudi 26 mai 2022. Yon jeune cadavre là, à quelques mètres. caillon yon fi, Claudie tenant concubinage. a jeune deux personnes sandales, quelques mètres, cadavre là. Écoutez, dans l'après-midi du jeudi, ça s'est passé dans la matinée et dans l'après-midi du jeudi, il y a un juge qui vient faire constat. Fia lui-même, il n'y a pas de jeune. Mais écoutez, ça c'est information jeune. Mais est-ce que nous connaissons en matière d'infos, l'autre détails C'est comme si vous êtes capable de dire que vous avez plus d'informations. Et vous avez informé ou, ou senti que vous avez mené une enquête et détails. Tenez bien, Gen yon fi. ensemble fi avec li gens avec yon neg. Il de faire des neg la non en train Mais il se trouve que, fi a train qui sont en train de faire des gens qui sont en train de faire des qui sont en train pas avec des gens qui sont en train de faire des que qui sont en train de faire des gens qui jeune en train en Côté l'U.E.T.A. mais c'est un capal plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, m'obligez à poser d'être une question pour me dire est-ce que Fissa était toujours gain la parole ensemble avec l'autre nègre? L'U.E.T.A. avait l'en premier parce que ils t'ont quitté. jeune braille qui est même venu la caille Fissa. Mais c'est bon, bah nous conseil. Si nous le caille mettez en file pour nous mener des arguments pour nous mener tête chargée. Depuis nous prenons la caille Fissa et il lui dit ah j'ai rien ou truit. Même la scène où nous le cailles, c'est pour me dire donc que si nous ne pouvons pas louer quand il mettait pas jamais chance de mettre pieds Nous avons Monsieur, je un comme ça. Ça fait quelques mois, mais je ne pas histoire parce que monsieur a dit vous Mais écoutez, monsieur a dit Bref, quand y a jeunes qui sont fait là un à Et puis, l'autre gossore a campé des avec ma chèque la! a les nèg la sorti, l'autre nèg qui était campé peut pété battre ak ti jeune là. Tout ça passé devant Fia. Est-ce que Fia lui-même, c'est saisi, il, -il saisi trop qui fait le parler en moins Est-ce que l'autre jeune boy là même, c'est vle pa vle moun kon, le devine la caï Fia non, pas chat bling bling comme ça qui fait monsieur obligé résilier le prend coup de manchette non men nèg la. Comme ça pas privem. Mais écoutez ou même soutenant nan kassa, quand même, ou t'ap founkoutre les moué. Ou même femme qui a l'esprit, ou t'apre les moué, quand même, pour protéger la vie de là, Fia pare les moué. Monsieur Reziel, lui batte à Negla jusqu'à ce que Negla vainc vaincli et Negla la la manchette. Ni nek qui touye mat lia, bien sûr, ni femme nan yopawé yo. Kounya la, Fia, la police, ak la justice, aller chercher nous pour qui ça? Pour complicité avec un crime. Est-ce que nous comprenons? Parce que le crime, ça passe devant Géo, et toi-même tu n'as rien dit. Et nous sommes capable de dire, nous capable capable d'accuser parce que nous n'avons pas de langage judiciaire mais c'est comme si pour assistance à quelqu'un qui est en danger et nous n'avons pas de délit. Alors pour ceux qui sont avocats, pour ceux qui connaissent mieux le langage judiciaire, nous sommes capables de connaître thème là. Donc, ils capable de d'arrêter pour ça. Mais pour criminer encore, on n'a pas assisté au paradis. Mais mon tirant, moi, était capable de sauver les jeunes garçons. Eh bien, là, je pense que j'ai un peu questions pour répondre. En tout cas, messieurs, faites gaffe. OK Les rendez-vous ont été activés, plutôt nous allons. Parce que les gens qui ont été activés, ils ont été activés. un petit hôtel. Eh bien, pas prendre route la caille. Ok, et puis tout, pour qui ça ne pas chercher moun pa nou? Va aller moun qui gen dans la rue, monsieur? Hein? Chacher moun pa Bon, en tout cas, on traverse dans Bataille, Bel Air, Maya, Delmasis. hier Y'a fait en émission, en pile débat, parce que j'avais mis au conditionnel, cette histoire de barbecue pris une balle. Effectivement, barbecue, y a un balle qui rifle Ce C'est pas trop grave, comme on pouvait l'imaginer. Mais il prend quand même venir avec plus de détails pour nous concernant la bataille là. Faut me dire que et sous le dossier barbecue alors y a pas de les personnes qui connaissent si barbecue prend balle parce qu'on voulait gérer ça discrètement c'est pas grave parce qu'il n'est pas mort et il n'est pas grave comprenez bien parce que quel que soit sa rivière on a quand même ok bon euh, bataille delmasis maya Belair. comment bataille a-t-elle commencé n'ayez font pote bourré Bote bourre sous euh, Maya, parce que Neg Delma 6 Delma 2, Neg yo besoin pren Maya. Et bagala te tellement red. Ma gade pour moi, si moun nan lycée Daniel Fignoleo, si moun yap courri. Yo par contre, kote yo met koyo, tellement bal fait quelqu'un Ah, te gen bal, oui. Parce que si n'y a pas émission hier là, nan ouè comment yo te pati. Et bien, attendez bien. Nan premier bote bourre, hein, c'est Neg Belair Maya qui était à la défensive parce que Neg était pote sur yo embête. Barbecue et ses pères Neg a fait une cérémonie dans 6 là. Mais il se trouve que les hommes de Belair, de Maya n'ont pas été invités. C'est comme ça l'information vient jeune moi. a dit bon puisque yo pas invité nous nous-mêmes n'avons pas entrer en grand monde. Mais m'a poser tête mon question hein? Est-ce que nous mit en Neg barbecue yo? pa gen on nèg kap bay antenne pa gen on nèg kap bay nèg belle information pa gen on nèg kap bay nèg maya information parce que an imagine, fete, rappel, on imagine gòn premier potebourek t'es fait m'a rappelé m'on laisse ça t'es gòn anniversaire t'es gien de trois soldats vinique tiré laisse ça barbecue t'es faire entrer une en série de zame pour nèg yo t'es capable bien enjoy yo immédiatement zame entrer pas passer de trois zame qui t'es dehors nèg yo potebourek nèg yo fait un excursion nèg yo potebourek Laissez-vous un en, en citoyen quoi que tu, là, pour gens, ils en pil, ils Il y a encore pendant cérémonie, wow. bon Wow! Fuck! On poser pour demander est-ce que, ben, quelque part, vous un C'est comme ça Des fois, ça information sous la tête. Parce que est capable de un l'argent en plus. Bref, pendant que vous qu dit que. Gagné environ, euh, d'après l'information qui y avait, je y en, est jeune qu moi, cinq nègres qui t'a tombé dans le camp barbecue. Bah, qu'on est ici, gagné innocent qui tombé. ok? Parce que ça est arrivé, euh, gagné nèg qui tombé, ou dit que c'est des bandits et pourtant c'est de innocents Groupe adverse là, les touillés. Mais écoutez, on a fait croire que les hommes de Bel Air, ils ont avec deux manches. Ça veut dire, qu'ils ont récupéré deux manches, nommé nègres d'Elma Sissio. Gagné l'autre information qui t'a circulé comme quoi, euh, T'as gagné un manche long, non, pas fin sur de informations si là. Mais, gagne qui tombait, qui était avec un manche long, non mais y'a, qui gagné une couverture qui fait, y'a pas de capable de prendre ça y'a. Gou information qui jouer jeune, moi encore, qui dit que t'as gagné un soldat, non, base chien, qui devine une bataille pour barbecue, eh bien, soldat ça, lui-même, il s'en la ville, et puis, n'est-ce que couper tête, lui, y'a là avec tête là tout. À chercher, je une plus de détails sous information ça pour nous. Mais ben, là, t'es vraiment riche. Mokon sakt bien intéressé maintenant toute histoire c'est que nèg Bella a dit nèg t'a fêté t'a fait fête mystique parce que Kempesh qu dit lui-même c'est si ou grand lié tout et eh bien on t'a doit inviter parce que ou grand ou grand fêter pas t'a pas de problème t'a bailler la main t'a fait embrassa d'acola depuis euh, toute bagarre t'a passé super bien mais puisqu'il n'a pas été invité donc l'ipote bouré en bête et puis là, il c'est fait la tête charge hum. en tout cas faut me dire que pendant ma pas enregistré émission ça là dans la matinée du euh, 27 mai, bataille-là, repris, reprendre prendre journée hein, Parce que l'information qui arrive, c'est fait quoi que belède, les gens ont déjà pour pour déjà été étudiés dans la bataille-là. Donc, on peut venir avec plus d'informations pour un peu plus tard. Si la bataille-là n'a qui été font. mais attention, monsieur, stop! Je ne veux pas la guerre. Ce n'est pas mon modèle de guerre, ça, on toujours voulu. Et ça fait, que gens qui ne sont toujours d'accord avec moi. Je ne mes merveilles. Vous comprenez Donc, on posé parce que bataille, ça, pour nous faire, nous avons plus de compte pour moi Barbecue, mettez à Kempes, et puis avancé sous palais national, et a dit palais national mettez devoir au propre. Barbecue mettez à Kempes, y a bataille contre des oligarques, des hommes politiques, des hommes du secteur privé des affaires. Mais écoutez, ce sont l'autre bagaille que qu'a fait, c'est bataille contre le peuple là. Mbaba bravo pour ça, monsieur. va le bon, quitter nous avec euh, Rubrique invité du jour. Bon, c'est évident pour nous d'attendre parce que c'est du bon pour vous, là. C'est avec euh, Manuel Yves. Il reçoit pour nous euh, Mathias Lébahi. Il est donc euh, cet un Ivoirien. Il fait office de général de l'état-major du Chaplain pour le continent africain. Bonne écoute. Donc alors, et Wilkinson et César, je vous laisse le soin de présenter hein, le général pour notre public. Ok, euh, je vais euh, commencer. C'est moi, c'est euh, le général César Wilkinson. Je suis vice-président de IPCSL. IPCSL, c'est International Police Chaplain Sustainable Development and Law Enforcement. C'est une branche de Chaplaincy qui se trouve, euh, qui est basée en Floride, et euh, nous voulons. Euh, travailler avec euh, la, la communauté africaine et c'est la raison pour laquelle euh, le général Mathias Lebaï est ici et, et aujourd'hui en Haïti euh, pour euh, recevoir euh, sa lettre d'accréditation et euh, il est nommé hein, général de corps d'armée euh, de IPCSL 4 étoiles, général 4 étoiles, parce qu'avant il était général de, de, de, de division 3 étoiles et il est aussi le chef d'état-major de International Police Chaplain. Pour le continent africain c'est pas simplement pour euh, la côte d'ivoire parce mm -hmm. qu'il est ivoirien ivoirien mais il va euh, coordonner toutes les actions euh, de ipcsl au niveau de tout, euh, de tout le continent africain mm -hmm. voilà. bon et euh, l'officier chaplain euh, le général mathias labahi euh, c'est avec un grand plaisir hein, que nous vous recevons ce matin à notre espace. Bonjour et bienvenue à notre espace. Bon, bon, bonjour et merci de, de nous recevoir. Il faut préciser que ce n'est pas l'abaï, c'est le baï. Le baï. Le okay, baï, voilà. Mm -hmm. C'est le baï. Pour moi, c'est un plaisir de me retrouver euh, à Haïti euh, dans le cadre de la remise officielle de ma lettre d'accréditation. Euh, il faut dire que cela a été fait il y a quelques euh, deux jours en arrière, euh, de façon officielle. Voilà, ça avait déjà été fait, mais il fallait que ça se fasse de façon physique, de façon officielle. Et c'est ce qui a motivé euh, mon déplacement, mon voyage. Je ne suis pas de passage mm -hmm. à Haïti, je suis venu à Haïti. Mm -hmm. Voilà, je suis venu à Haïti pour euh, cette cérémonie qui, d'ailleurs, s'est très bien passée. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, je suis le chef d'état-major de l'international police Chaplin pour le continent africain. Mm -hmm. Voilà, c'est un honneur, c'est un fardeau aussi, c'est une lourde responsabilité, mais nous pensons qu'avec le siège, avec le haut état-major basé en Floride, nous allons réussir, et les autorités de nos différents pays, parce que j'ai souvent entendu la confusion que se font les gens, en pensant que l'Afrique est un pays... Euh, Maintenant, l'Afrique est un continent, mm -hmm. un continent qui regroupe en son sein 54 pays. Voilà. Et aujourd'hui, euh, on nous fait l'honneur, en tant que euh, général, de pouvoir assurer euh, la, la, la, la responsabilité de l'état-major Afrique. Donc, euh, la responsabilité de couvrir euh, pour l'international police Chaplin, qui est une police euh, Chaplin fédérale euh, américaine, euh, cette responsabilité de pouvoir couvrir l'Afrique. Mmh. Évidemment, euh, pour nous, euh, venir à Haïti, c'est un symbole. C'est mmh. tout un symbole. Mmh. Alors, je voudrais simplement euh, vous remercier encore de nous donner l'opportunité euh, de pouvoir parler sur votre plateau. Mmh. Donc, venir en Haïti, c'est tout un symbole. C'est votre première visite dans oui. le pays oui, c'est ma première visite, c'est la première fois que euh, j'arrive à Haïti et je me sens euh, tellement bien. S'il si, euh, ne me vient à l'esprit souvent de me rappeler que j'ai traversé euh, beaucoup de pays pour arriver ici, euh, je me croirais toujours en Afrique. Donc vous vous sentez euh, chez vous Ah oui, je me sens chez moi, mais à la 100%. Mm -hmm. voilà. En foulant le sol haïtien, quel est votre premier constat Oui, alors c'est un constat de joie euh, parce que euh, c'est plusieurs fois que ce voyage a été programmé et enfin, par la grâce de Dieu, il s'est réalisé et tout ce qu'on a prévu faire s'est réalisé et euh, je me sens chez moi. Voilà, je me sens chez moi. Mm -hmm. euh, vous venez de recevoir votre lettre d'accréditation euh, comme euh, représentant euh, et chef d'état-major mm -hmm. euh, de IPCSL pour le continent africain. Cette euh, nouvelle charge vous dit quoi Alors, ça me dit beaucoup de choses. Ça me dit que euh, il faut que je sois animé de beaucoup d'humilité. Il faut que euh, les différents responsables de ces pays-là euh, m'accompagnent, les autorités de ces pays-là puissent m'accompagner. Euh, Singulièrement, euh, les responsables étatiques de, de, de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et, et je dis que c'est une joie pour moi, parce que euh, non seulement euh, pour ma personne, euh, pour ma famille, mais pour mon pays. Voilà, pour mon pays, euh, vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire... Euh, je crois que si cela a été fait il y avait d'autres possibilités, il y avait d'autres personnes plus qualifiées, mais si ça a été fait euh, je pense que l'ombre de mon chef d'état a plané parce que sur le plan international il est vraiment très engagé et il, il, il milite toujours en faveur euh, du fait que euh, les nationaux ivoiriens puissent euh, accéder aux responsabilités les plus hautes c'est pour moi une joie c'est vraiment une très, très grande joie. Et je me dis qu'avec le haut état-major de l'International Police Kaplan euh, et avec le général César Wickerson nous allons euh, réussir. Nous allons réussir. Et surtout avec l'aide de Dieu. Mm -hmm. Et je suis heureux euh, que ma soeur, ma soeur euh, Inès, fasse partie du voyage. Voilà. Euh, tout ce qui arrive, évidemment, tout est grâce. Tout ce qui arrive... C'est le Seigneur qui permet, mais le Seigneur ne descend pas. Pour permettre ces choses, il passe par des personnes. Et entre autres personnes, euh, je voudrais tirer mon chapeau, euh, là, euh, à défaut de le faire physiquement, euh, je voudrais tirer mon chapeau au docteur Inès, mm -hmm. qui est ma soeur. Votre soeur. Voilà. Mm -hmm. Donc, et pour combien de temps vous êtes à la tête euh, de euh, l'IPCLS euh, en tant que euh, chef d'état-major euh... Voilà, en tant que chef d'état-major, c'est d'abord de façon officielle pour trois ans. Pour trois ans. C'est pour trois ans de façon officielle. Mm -hmm. Mais euh, tout, tout dépendra mm -hmm. du résultat sur le terrain, de ce que je vais faire. Alors si après trois ans, on se rend compte au niveau du haut état-major euh, que j'ai fait un travail euh, euh, digne de ce nom et que j'ai représenté euh, valablement euh, cette grande institution de police euh, à travers l'Afrique, ben, écoutez, je crois qu'ils n'hésiteront pas à me reconduire encore pour trois autres années. Mm -hmm. Et puis, qui dit, qui, qui, qui, qui, euh, qui peut euh, prévoir que euh, les, les tests peuvent changer pour que je, je, je sois à la tête, je, tant que mes forces le permettront mm -hmm. Voilà. voilà. Eh, ben, pour nos auditeurs et auditrices... Euh et qui souhaiterait euh, savoir euh, probablement en quoi consiste votre tâche mmh. exactement comme chef d'état-major et votre travail consistant, en quoi Voilà, alors, en tant que chef d'état-major, c'est comme tout, euh, tout état-major militaire ou police euh, dans tous les pays. Euh, seulement, nous, au niveau de l'Afrique, euh, au niveau de l'état-major euh, de l'Afrique, nous avons euh, cinq sections. Nous avons cinq, cinq, cinq, cinq sections. Mmh. Euh, la, la, la première section... Euh, qui euh, pour nous est dirigé par moi-même Parce que c'est tellement important euh, Et puis par un colonel qui est basé euh, au Togo et Cette première section c'est euh, l'anti-immigration euh, clandestine L'anti-immigration clandestine c'est d'autant plus important euh, Que vous voyez, vous êtes sans ignorer que les Africains Singulièrement les Africains de l'Ouest euh, se disent que l'Eldorado c'est en Europe mm -hmm. donc par tous les moyens même au péril de leur vie ils euh, traversent d'abord l'Afrique mm -hmm. euh, de l'Ouest euh, jusqu'au Nord euh, en allant en Libye, au, au Maroc euh, en Tunisie, euh, en Algérie pour braver l'océan et Dieu seul sait combien de personnes laissent leur vie sur l'eau alors nous, nous allons combattre cela nous allons euh, dans notre mission, dans l'une de nos missions, et on a une section qui est euh, principalement euh, dédiée à, euh, à, cela, mm -hmm. à cela. Donc nous allons tout faire, mettre les moyens qu'il faut en œuvre pour éviter que nos frères et nos sœurs aillent mourir en mer. Mm -hmm. Donc cette section-là, que j'ai l'insigne honneur de représenter donc, avec le colonel euh, Kwaku qui est basé à, à, à Lomé, euh, c'est de faire en sorte que euh, par les moyens dont on va disposer, qu'on va mettre en place, mais de grands moyens, aller les intercepter en mer, les attraper, enfin excusez-moi hein, l'expression, mm -hmm. mais il faut, être, il faut parler terre à terre, les attraper et contre leur gré, les ramener euh, sur euh, la terre ferme. Mm -hmm. Et puis organiser beaucoup de choses pour que ces personnes-là puissent euh, travailler en Afrique, dignement. Et, puis, dignement et retourner chez eux. Donc vous allez créer des conditions... pour Ah oui, oui. Alors, euh, nous sommes humanitaires, mm -hmm. mais dans, ce, dans ces sections que nous sommes en train de dénumérer, nous allons être très... Euh, pas, là, ce n'est pas humanitaire. Mm -hmm. on on, C'est vraiment euh, une opération de police digne de ce nom. Mm -hmm. On va avoir les moyens, euh, c'est-à-dire euh, par voie aérienne, euh, par voie maritime, aller les prendre et les ramener, euh, mm -hmm. soit... Ah, au Maroc, soit là, là d'où ils viennent. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et puis organiser tout avec nos partenaires, les bailleurs de fonds, faire en sorte qu'ils puissent, euh, pendant un temps, euh, six mois, un an, euh, euh, être formés là sur place euh, à, à, à faire ce, ce pourquoi ils vont en Europe. Okay. De sorte que qu'après mm -hmm. leur formation, on puisse les installer dans leur oui, pays respectif, leur pays d'origine, pour qu'ils puissent avancer. Mm -hmm. Ça, c'est la première section. Mm -hmm. Voilà. La deuxième section. Nous avons euh, l'anti... Comment on appelle ça euh, euh, Violence, violence contre, les gens. contre le genre. Nous, nous voyons quand on parle de genre, généralement c'est hommes et femmes, mm -hmm. parce que ça dépend de là où on se situe. Mais euh, c'est beaucoup plus violence faite aux femmes. Okay. Et ça, je n'ai pas besoin de vraiment euh, développer. Euh, ça se comprend. Deuxième, Troisième section, violence faite. Euh, et, et, et, et, et là, contre euh, le genre, nous avons euh, le colonel euh, euh, Koné. Euh, c'est est Koné, euh, de la Côte d'Ivoire qui est le chef de cette section. Ensuite, il y a euh, l'anti-violence contre les enfants. Euh, contre les enfants. Mmh. Ah oui, ça c'est très important pour nous. Et c'est pour cela que euh, c'est le colonel. On a confié ça au colonel euh, Guy Kodia Vincent, euh, qui est quelqu'un de très influent au niveau de la Côte d'Ivoire. Qui va en assurer euh, donc la, la direction. Il mm -hmm. euh, y a aussi donc euh, euh, la section antidrogue. Antidrogue, vous savez aujourd'hui que la drogue est un véritable fléau pour nos nations. Je ne sais pas comment ça se passe en Haïti, mais l'Afrique la, commence à, à vraiment bouger. Mm -hmm. L'Afrique commence à, à recevoir cela, et nous avons une section qui va lutter contre cela. Et puis la dernière section, c'est euh, la section anticorruption. Voilà. Faire tout pour que, vraiment, on ne peut pas éradiquer cela, mm -hmm. mais nous allons faire ce que nous pouvons faire pour pouvoir... Euh, et ça, ça a été confié à un général euh, togolais, mm -hmm. un général onusien, euh, très, très grand combattant, mais qui, son, dans son pays, a des responsabilités et qui va nous aider euh, donc, euh, à pouvoir mener cela. C'est le général euh, Berena. Mm -hmm. Voilà. Le Berena était le chef... Pendant quelques années, il a été le directeur des opérations, le commandant des opérations euh, de l'ONU au niveau de euh, la Côte d'Ivoire. Donc, il a commandé les forces euh, onusiennes dans plusieurs pays et c'est quelqu'un qui est très aguerri. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, voilà un peu euh, présenter les cinq sections. Euh, euh, de notre état-major au niveau de l'Afrique. Voilà, bien, merci beaucoup euh, Général Mathias euh, Lubaï pour ces éclairages, donc cela nous a permis de voir... Euh... Et, et, et, et votre tâche et, et, et les travaux sont énormes, ouais. et, sont énormes. et Wilkinson Charles vice-président eh? oui, César, ça. Ça. vous êtes le vice-président de International Police Chaplain Sustainable Development and Law Enforcement oui. parlez-nous un peu de cette structure cette structure c'est comme je vous le dis tantôt c'est une structure de Chaplaincy américaine c'est basé plus particulièrement en Floride et nous sommes fédérales, ça veut dire que nous avons une extension au niveau des 52 États aux États-Unis. Et nous travaillons dans, dans deux pôles spécifiques. Euh, le, le, premièrement, c'est euh, le développement durable. Le développement durable, on essaie de voir comment, à travers euh, la promotion euh, des ODD, essayer de voir comment développer des projets et des programmes euh, au niveau euh, des États. Vous avez, vous avez pu voir, le général a parlé de l'Afrique. Haïti, on est en train de, de voir comment installer notre bureau et déjà nous avons notre choix. Hein, le dévolu a, a été jeté sur Pasteur Inès, euh, docteur Inès, qui travaille d'ARHP depuis 20 ans hein, dans des dans, dans, dans secteurs bien spécifiques. C'est premièrement sur le développement durable. En, en second lieu, nous travaillons aussi dans le law enforcement, c'est-à-dire l'application de la loi et c'est ce, ce que vient d'expliquer euh, le général Mathias Libayi par rapport euh, à l'anti-immigration clandestine euh, à ce qu'on appelle la police humanitaire alors nous, inter nous intervenons dans ces deux pôles là et, euh, et tout à l'heure nous allons avoir euh, Pasteur Inès qui est directrice pays pour, pour Haïti, euh, pour IPCSL qui va un peu détailler les, les travaux qu'on va effectuer euh, dans, les, dans les temps à venir euh, pour IPCSL mais entre temps le, le, la visite du général Mathias Lebahi en Haïti euh, euh, consistait en premièrement, euh, et comme je l'ai dit tantôt, c'est recevoir sa lettre d'accréditation et re, retourner en Afrique pour travailler. Mm -hmm. Et deuxièmement, c'est essayer de voir comment créer euh, une relation Haïti-Afrique, Afrique-Haïti, pour même si on réalise des projets aux États-Unis en Afrique, on puisse également réaliser des, des projets en Haïti. C'est la raison pour laquelle on a déposé euh, un dossier au ministère des Affaires étrangères, mm -hmm. qui a un, un, un, un document d'accord de siège euh, et, euh, qui devait être signé euh, durant le passage du, du, du général en Haïti. Mm -hmm. Mais ce, ce, ce dossier-là est en cours d'examination de, de, au niveau du MAE, parce qu'on mm -hmm. est en contact avec euh, l'un des membres du cabinet technique du ministère des Affaires étrangères. Et euh, nous sommes là à les attendre pour nous faire signe si... Euh, avant le départ du général Mathias Libahi on signe ça, ce, mm -hmm. serait, ce, serait, ce serait parfait pour nous et parce que l'important c'est que nous, nous ne sommes pas une institution par exemple qui euh, décide de débarquer dans un pays comme ça et commencer à travailler mm -hmm. en dehors des structures étatiques okay. et euh, nous sommes euh, très structurés et très euh, et, pointus, pointus sur les, les principes c'est la raison pour laquelle on a fait une, la demande de, de, de l'accord de siège avec euh, le ministère des Affaires étrangères et voir comment, après cette signature-là, établir le siège et commencer à développer des projets euh, de développement durable et accompagner les instances judiciaires, la police nationale et euh, le ministère de, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de l'Environnement, pour ne citer que ceux-là et voir comment euh, travailler pour le bien-être de la communauté haïtienne, tout comme on va faire en Afrique avec euh, le général Mathias Libahi mm. et, euh, Je vais laisser un petit temps euh, à, à notre Seigneur, tout senior, Honneur, à notre euh, directrice pays qui est euh, euh, pasteur et docteur Inès. Et, bien, qui bien, va... bien, bien avant, et bien avant César, est-ce est que vous avez une idée de, de, de, de combien de temps ça va prendre pour l'examen de, de votre demande de siège Bon, on a déposé le, le dossier, de, ça, ça, fait, ça fait un mois, plus de mois. Et c'est après un mois qu'on a eu euh, un contact de, du ministère des Affaires étrangères qui nous a contactés mmh. et qui nous a demandé. On avait fait le, dé, fait, avait fait le dépôt euh, du dossier physique et on nous a demandé le, le dossier électronique pour examiner. Mmh. Alors, le temps qui est parti à ça, nous, je ne peux pas personnellement le clair. dire parce que là, c'est... Eux qui, qui, qui, qui, qui retiennent. Mm -hmm. Il suffit qu'ils nous appellent et puis là, d'entrée de jeu, nous serons à leur côté pour avancer avec le dossier. Voilà. Et bien, en attendant qu'on retrouve docteur Inès, je reviens rapidement avec le général. Combien de temps vous allez passer en Haïti Alors, il faut dire que euh, au niveau de, euh, du temps, il faut dire mon temps est déjà arrivé à expiration. Mm -hmm. euh, normalement, demain, demain, je retourne. Je retourne. Euh, J'avais nourri le secret espoir euh, qu'on euh, aurait mis en, euh, à profit mon passage ici pour signer l'accord de siège. Mm -hmm. Malheureusement, euh, ça n'a pas été fait. Et je me tiens euh, donc à la disposition. Euh, de sorte que euh, quand ce sera prêt, mm -hmm. euh, quand on dira qu'on va signer l'accord de siège avec une date bien, bien, bien précise, je serai obligé de revenir euh, encore à Haïti pour la signature. Mm -hmm. Comme j'ai dit, j'avais bien voulu signer, signer avant de partir. Malheureusement, euh, mm -hmm. les choses ne sont pas passées comme j'avais souhaité. Mm -hmm. Bon, donc on est à l'écoute, on attend et que on attend pour, on, pour vraiment... Euh, avoir cette opportunité même de revenir, mm -hmm. voilà pour euh, la signature de cet accord de siège. parce que c'est important pour nous, mm -hmm. voilà ça va nous donner euh, ce qu'il le faut, ce qui est sécurité diplomatique pour pouvoir vraiment œuvrer au niveau de mm Haïti. -hmm. Donc au cours ah. de votre séjour, euh, vous avez rencontré euh, des officiels haïtiens euh, Bon, euh, ce n'était pas trop dans le programme. Le programme était euh, que euh, ma présence ici, c'était pour euh, recevoir la lettre d'accréditation officielle. Voilà, qui allait mettre remise euh, et ça a été fait. Euh, ma présence ici aussi euh, devait coïncider avec la date de signature de l'accord de siège. Bon, ça par contre, ça n'a pas été fait. Donc, euh, euh, moi, ma, ma, ma visite, euh, les choses se sont bien passées. J'ai reçu ma lettre d'accréditation. Euh, J'attends... Euh, Peut-être qu'avant la fin de la journée, un coup de fil peut nous dire de venir signer mm -hmm. l'accord de siège avant que je le parte demain. Mm -hmm. Qui, mais c'est jamais. Donc voilà un peu euh, la chose. Mm -hmm. voilà. Donc la signature de l'accord de, de, de, de, de siège est, est une priorité euh, C'est une priorité. C est, c est, euh, pour moi, la priorité d'abord, c'était la, la réception mm -hmm. de ma lettre d'accréditation. Mm -hmm. Ça, ça a été fait. Le reste, ben, les, les États sont souverains. Okay. Donc, ils décident de quand et nous, on est soumis à leur souveraineté. Mm -hmm. Docteur Inès euh, Joseph, euh, euh, bonjour. C'est avec plaisir hein, que je vous reçois. Hein. Bonjour Mano, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. C'est pour moi aussi un plaisir d'être sur le plateau de Scoop qui m'a toujours accueilli avec euh, Bienveillance. Mm -hmm. Bon, vous êtes passé de présentation et, et, pour avoir travaillé pendant des années à Radio Lumière, donc euh, les auditeurs hein, euh, se sont habitués avec cette voix. Et maintenant, et, vous êtes euh, sur le point euh, d'occuper un poste important euh, dans le pays, à savoir la direction. Euh, de euh, l'IPCSL. Euh, donc, euh, c'est une grande responsabilité, ça vous dit quoi? Ah ben merci, c'est une belle question. Donc, l'IPCSL m'a trouvé sur un chemin tout tracé. Le fait que ça fait plus que 20 ans que je travaille dans l'aumônerie auprès de la prison des femmes, j'ai travaillé au Bel Air avec les femmes, à Pétionville. personnes qui est, bon, est née avec euh, l'approche de l'aumônerie même auprès des soldats, des militaires, est donc arrivé à point nommé à moi. Mm -hmm. Mais j'étais déjà là-dedans, plus de 20 ans, aumônière de la prison des femmes. Et l'approche holistique également. De la Chaplaincy, auprès de, pour apporter de la santé, développement durable. Tout ça, j'étais déjà là-dedans. C'est pourquoi j'ai dit que l'approche, c'est que je sois trouvé dans ce chemin tout tracé par euh, le Chaplaincy. Quand euh, vous me demandez, est-ce je me sens déjà à l'aise, puisque j'y ai déjà expérimenté, j'ai mm -hmm. déjà expérimenté les deux approches de sa pleine mm -hmm. Donc vous êtes euh, tout à fait à l'aise, vous êtes tout à fait heureuse hein, d'occuper euh, euh, cette nouvelle fonction. Absolument. Avec euh, mon habitude, près de 30 ans à travailler en Afrique, je travaille dans l'agriculture africaine, j'accompagne les femmes de culture maraîchère à Dadikwa. Madame Christiane Garaudet, c'est ma partenaire de plus de, fait, enfin, plus, plus d'une quinzaine d'années. Nous travaillons ensemble. Nous avons nos jardins, nous plantons, nous récoltons, nous mettons à profit. Et ce que nous faisons en Afrique a attiré l'attention du général le Baï, qui pense que tout ceci serait utile à l'intérieur de notre chaplaincy. Mm -hmm. Je pense qu'être à l'aise, il devrait être là, le général Bailly, mm -hmm. pour le premier combite national que nous avons déjà initié, le 1er mai de l'an de grâce 2022, où 323 personnes ont planté à Lefèvre, localité de Kescoff, mais je suis sûr que tout, tout le personnel, avec notre général César, sera là pour le deuxième combat C'est donc l'initiation de chaplincy dans l'agriculture mm -hmm. et l'approche holistique dans la santé, surtout dans la médecine traditionnelle, je suis présidente, enfin, de l'agrofemme, agriculture, la santé, l'homônerie, voilà mon package j'étais déjà là dedans mm -hmm. et concrètement docteur Inès Joseph qu'est-ce que Haïti peut s'attendre euh, par rapport à cette implantation hein, l'implantation du bureau de l'IPCSL en Haïti en termes de développement durable euh, je pense qu'Haïti a tout à gagner nous vivons actuellement une période où la terre est bouleversée regardez l'Ukraine, la Russie et le pain qui est dans tous les plats, tous les jours, sur toute la terre, va en manquer. Haïti qui produit le mont, par exemple, hein. je suis sûr qu'avec euh, le Chaplain, nous allons mettre à profit les racines comestibles, hein, les tubercules, les racines comestibles d'Haïti, pour parer comme initiative hein, pour le pain. Ah oui, il va en manquer. Hein? Le pain de blé, la farine de blé, nous allons avoir... Déjà, ça se fait sentir. Mais nous sommes, étant donné que nous voulons, c'est ce qu'il ce qu y a dans le programme. Mettre à profit le giroumont, l'arbre véritable, le manioc, la patate douce. Et s'assurer que le pain, on travaille déjà, on travaille à l'alternative... Que le pain de blé va en manquer et nous, nous mettons dans la terre ce qu'il faut pour venir à profit à ça, ça c'est l'agriculture mm -hmm. et l'approche holistique comme je vous dis de Chapensy, c'est la santé, c'est le c'est le droit de l'homme. Nous y sommes en plein. Donc nous ne, nous ce que Haïti va bénéficier, c'est un renforcement de lien avec l'Afrique en plus. Je travaille en Afrique depuis à peu près 30 ans. C'est un lien, un renforcement de lien. C'est encore la mise à profit de ce que l'Afrique réalise. Moi, je vous dis que je suis au Congo Kinshasa. Le manioc qui, est, qui constitue le plat, euh, le, plat de, le, le plat national du Congo avec le pondou, c'est aussi le manioc qui constitue le plat national de la Côte d'Ivoire avec la Tchéquée. Mm -hmm. Ah oui Et quand je sais que le manioc va nous servir pour le pain, je suis sûr que bientôt, nous aurons à nourrir la diaspora africaine en Europe et aux États-Unis. Avec la Tchéquée ou la Côte d'Ivoire, le pondou, nous plantons aussi le manioc, la cassave, la farine, le pain, le pâté pâté de manioc, pâté de patates douce, pâté de pommes de terre, pâté de véritable, tout Haïti a tout à gagner, nos terres sont vierges, mm -hmm. rappelez-vous Haïti, Haïti un pays essentiellement agricole ça s'est arrêté quelque part et nous maintenant nous faisons venir, nous recevons des choses qui ne nous nourrissent pas et notre agriculture est vierge mm -hmm. ça, je vous dis que nous avons tout à gagner, aussi en rapprochement mm -hmm. de l'état Mettre les jeunes au travail. Et les femmes, hein? Haïti en connaît aussi, enfin, nous avons dans nos murs aussi, des Déborah, des Esther, ces femmes que la Bible en parle, mm -hmm. et nice, la mère de Timothée. Mettre les femmes au travail. Mm -hmm. Nous rapprocher de l'État. Nous rapprocher de... Mettre les jeunes au travail. Et surtout, en retour à l'ordre ancien, où il y avait le combite. cette valeur sociologique qui tend à disparaître en Haïti où nous allons le ressusciter. Hein? Nous allons ressusciter le comite. Nous allons faire la transversalité. Sortir de, des cailles, par exemple, avec euh, le, le, le, le gingembre, avec euh, tout ce qui est des cailles, l'emmener dans l'ouest, l'emmener dans, dans le nord. Traverser transversalité dans l'agriculture et mise à profit de tout ce que nous avons comme bras, comme volonté. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous engager vraiment dans la chaplaincy. Nous allons et, et terminer. Docteur Inès, deux petites questions pour vous. Euh, euh, Est-ce qu'il euh, y aura une cérémonie officielle, une cérémonie dinvestiture euh, officielle officielle? Je laisse au général Le Bailly ou au général César de répondre à cette question. Moi, je relève de leur... De de, de, de leur chafferie. Ok, ok. Donc, euh, Général ouais. euh, Oui, euh, effet, effectivement, il y aura. Okay. Il y aura une cérémonie euh, d'investiture. Mm -hmm. euh, malheureusement, ça se fera sans moi. Parce que c'est déjà en, en Afrique. En Afrique, Mais ouais. euh, c'est prévu, euh, voilà, ça va se faire. Là. Ok, ok. Bon, donc, en Général, je reste à vous. Euh, bon, euh, Haïti, c'est un pays, ça, hein, de... de, de la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des liens étroits entre la Côte d'Ivoire et Haïti hein, Des liens de coopération entre ces voilà. deux pays ben, euh, Il faut dire qu'il euh, y a des liens. Euh, nous, nous voulons renforcer ces liens davantage. Mm -hmm. euh, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais euh, il ne faut, il faut, faut pas ignorer le fait que euh, l'Afrique est la mer, mer d'Haïti. Mm -hmm. Donc nous allons euh, faire le travail C'est pourquoi je suis venu euh, C'est pourquoi j'ai reçu la lettre d'accréditation mmh, mmh. C'est vrai, c'est en tant que chef d'état-major Tout ce qu'on peut dire Mais en fait, c'est beaucoup plus pour renforcer Ces liens entre euh, l'Afrique, qui est la mère, et l'Afrique mmh. Et l'Afrique C'est pour cela tout à l'heure, quand je parlais Je disais que c'est symbolique Sinon, euh, euh, euh, l'International Police Chaplin Étant fédéral euh, au niveau des. une structure fédérale américaine, on aurait pu faire la cérémonie soit à New York, soit en Floride. Mais le, le symbolisme euh, qui a prévalu et qui a fait que nous sommes venus ici, il, il, il, il est fort pour nous. Il est fort pour nous. Euh, C'est que voici une structure américaine qui veut s'implanter en Afrique et la cérémonie a lieu là, euh, comment on appelle ça, en, euh, à Haïti. Mm -hmm. Voilà, donc la cérémonie a lieu à Haïti. Pour nous, mm -hmm. c'est fort. C'est fort. Voilà. Mm -hmm. Et quelque chose qui quitte les États-Unis. Il faut préciser mm -hmm. que Haïti est partie de l'Afrique. Voilà, euh, pour aller aux États-Unis mm -hmm. et ensuite venir se mettre sur cette terre mm -hmm. où nous nous trouvons. Mm -hmm. Aujourd'hui, les États-Unis ont quelque chose pour l'Afrique. Au lieu de donner ça directement à l'Afrique, mais on passe par Haïti. C'est un symbolisme fort. Mm -hmm. Voilà, j'ai pas grand chose, j'ai pas autre chose à dire, mais c'est fort. C'est fort. tout ce que je peux. C'est fort. Donc voilà. euh, vous êtes au courant que le pays euh, fait face avec euh, depuis euh, des années mm -hmm. à une crise multidimensionnelle. Euh, vous avez un commentaire? Euh, oui, le commentaire que je peux avoir par rapport à ça. D'abord, je sais. Mm -hmm. Avant de venir, mm -hmm. je sais avant de venir. Et en tant que euh, militaire. En tant que, et comme j'aime le dire, quand on parle de la chaplaincy, mm -hmm. c'est une armée. C'est un corps d'armée, mais un corps d'armée sans armes. Et on est beaucoup plus dans l'humanitaire. Euh, tout à l'heure, le docteur Inès a expliqué, en long et en large, ce qu'on peut attendre de la chaplaincy. Mm -hmm. Surtout ce que nous sommes en train de faire au niveau de Nous, nous sommes venus parce que nous sommes humanitaires avant tout. Et nous savons ce qui se passe. Mais ce qui se passe, ça peut se régler entre les Haïtiens. Et c'est eux seuls qui peuvent régler ça. Personne ne viendrait d'ailleurs pour essayer de régler ça. C'est entre les filles et les fils d'Haïti. La Côte d'Ivoire a connu ça. Aujourd'hui, euh, euh, nous, dans, dans vos rues, on ne voit pas de gens à, à, armés, c'est-à-dire de rebelles et autres. Mais la Côte d'Ivoire a connu ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans une paix une paix où on se promène, chacun est libre de Vakia à, à ses occupations. Mmh. Euh, le docteur Inès était arrivé en Côte d'Ivoire au moment, à un moment très critique, 2011, 2010-2011, mais c'était un moment, 2011 c'était l'après-crise. Mmh. Mais la crise se faisait encore sentir dans les rues. Mais elle est arrivée. Moi on m'a dit qu'il y a le grand banditisme Il y a ceci, il y a cela. Je suis venu. J'ai constaté, c'est vrai. Mais, c'est des choses qui peuvent changer et c'est pour cela que nous, nous sommes là pour apporter, même si nous travaillons en Afrique, mais pour apporter euh, ce que nous savons de l'humanitaire pour faire avancer les choses. C'est pour cela que notre accord de siège, il nous tient à cœur. Parce qu'il y a moi qui suis venu, mais il y a tous ceux qui sont derrière moi qui ont envie de venir, mais qui ont envie de cette garantie sécuritaire, diplomatique que constitue l'accord de siège. Voilà. Et Monsieur César, oui. nous allons terminer eh, en guise de conclusion. Eh, et quels sont vos propos eh, par rapport à cette nouvelle initiative, eh, le Chaplaincy qui euh, a, hein, merci Yves, a un bureau, hein, en oui, Haïti, oui. hein. Mais, mais, Merci Yves. C'est en, en guise de, de propos de, de, de, de la fin de cette série d'émissions. Euh, je pense que et je me mets dans, dans, dans, dans la tête ou dans l'esprit des téléspectateurs et des auditeurs qui écoutent là qui disent bon voilà euh, il y a le chaos en Haïti pourquoi euh, vous voyez des, des gens qui sont là à parler d'avenir, à parler d'espoir de, à parler de, à parler de, à parler de, de choses positives est-ce est qu'ils sont plus optimistes que, que l'optimisme même et alors je pense que euh, Dieu nous a donné une mission euh, S'il si, euh, il a décidé que nous soyons, euh, ou que nous sommes aujourd'hui ici en Haïti, et, euh, sur euh, cette terre-là, il a, il, a, il a une raison. Et chacun qui se dise, bon, voilà, je veux me mettre sur l'itinéraire de l'accomplissement de ma mission, doit se dire que je, je, je, je n'ai pas peur. La peur, c'est quelque chose qui freine le développement. C'est quelque chose qui freine la, la, la, la réalisation de soi et la réalisation de la mission pour laquelle euh, vous, vous êtes venu sur Terre. Et je pense que avec l'aide de Dieu, nous allons euh, accomplir ce dont nous sommes venus faire et, et accomplir ici en Haïti. Et je pense que les autorités euh, vont se, se collaborer avec nous et toutes les autres entités de la, de la société civile, les organismes, les ONG et autres. Et nous voulons euh, porter un message de, de paix message d'harmonie entre les, les filles et les fils d'Haïti, comme a dit le, le général Mathias Libaï. Et aussi, euh, en fin de, de, de mes propos, euh, j'aimerais euh, remercier notre général en chef qui a permis que euh, toute cette coordination euh, se, se fasse bien et jusqu'ici, mm -hmm. nous n'avons rien à nous reprocher. Et, euh, c'est le général, le général euh, docteur euh, Tardieu Ridoré qui est présentement au, au, en Floride mm -hmm. et aussi euh, je voulais aussi remercier euh, notre lieutenant général Millard qui est du côté du sud et le major général Gary Clerget aussi qui est euh, dans le sud d'Haïti qui font, euh, qui font euh, du bon boulot et aussi j'ai avec moi le, le général de brigade que j'ai omis de, de, de, de, de le saluer, il est là avec nous et euh, il, il vous salue et je pense que et en, en, fin, en fin, euh, de la visite du général Mathias Libahi, nous nous, nous, nous aurons dit que euh, dieu va accomplir de grandes choses et déjà nous le, nous, nous le sentons hein, nous le ressentons encore et euh, je, je remercie aussi euh, et, euh, je dois remercier aussi les, tous les collaborateurs d'Haïti qui qui qui ne font pas partie mm -hmm. de, de IPCSL, mais qui nous ont euh, euh, le moins de choses qu'ils ont pu faire pour nous aider à réaliser euh, les, ces activités-là euh, durant euh, mi-mois de, de mai et jusqu'ici encore. Et euh, c'est ensemble que nous pouvons accomplir euh, la mission pour laquelle euh, IPCSL, qui est International Police Chaplain Sustainable Development and for Smith, et Law Enforcement, veut réaliser euh, ici en Haïti, en Afrique et de par le monde. Merci, euh, Général Wilkinson. César, euh, Général Mathias euh, Lebaï, euh, à quand euh, votre coming back euh, dans le pays ben, À tout moment. À tout moment, quand les autorités du ministère des Affaires étrangères me diront de venir, euh, là, je vais passer quelques jours... Euh, euh, à, à New York, euh, espérant que pendant ces quelques jours encore, on puisse me dire de revenir. Et je reviendrai et sinon quand j'irai. Je, je quand je sais qu'avec docteur Inès, avec tout, euh, toute l'équipe, ils vont essayer d'accélérer les choses de sorte qu'on euh, puisse me dire de venir par exemple euh, avant la fin du mois de, de revenir avant la fin du mois de juin. Mm -hmm. Voilà pour la signature de l'accord de siège. Alors, me merci, ouais. euh, merci beaucoup, tout le plaisir a été pour moi de mm -hmm. vous accueillir sur le plateau. Mm -hmm. Merci également à docteur Inès Joseph. Euh, merci à docteur Inès Joseph. Euh, Calens Charles. De l'IPCSL également. Merci, merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir été à l'écoute de ce show. Euh, Passer une excellente journée en notre compagnie. Mon nom c'est Manuel Yves. Au revoir. Et voilà. Merci à la famille. Comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partages. Je d'ailleurs que vous amis pour je amis pousse pour vous abonner à la chaîne. Et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Et après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.